Bonjour, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors, on va faire un petit tirage sur l'économie en France. On va voir un peu comment tout ça va se, se goupiller, si je puis dire, avec l'inflation hein, et évidemment l'euro qui descend. Enfin, c'est logique, hein, quand, quand vous avez l'euro qui descend, vous avez forcément les prix qui augmentent. Hein. Tout ça, c'est normal. Donc, on va regarder un peu à quoi ça va aboutir. J'ai la carte des amoureux qui se retourne à quoi ça va aboutir euh, au niveau économique, et puis euh, sans parler évidemment de la crise de l'énergie. Donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Alors, l'économie en France, ben en tout cas, nous, en ce qui nous concerne en Allemagne, on voit que quand on commande quelque chose, euh, ça met une plombe avant d'arriver, hein, que ce soit une nouvelle fenêtre euh, ou quoi que ce soit, euh, un appareil euh, que vous commandez, notamment au niveau de la maison, si vous voulez, c'est très très long. Donc il y a bien des problèmes à ce niveau-là déjà. Au niveau industriel, pour l'instant, je n'ai pas d'écho. Mais ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il y ait des problèmes. Mais, donc, on va, mais on va regarder pour la France au niveau économique. Alors, l'économie en France. Alors, il y a de l'argent et des gros problèmes ou des gros problèmes par rapport à l'argent. Notamment pour collecter l'argent. Hein, les ressources hein. voilà on va regarder alors l'économie en france qu'est ce que ça va devenir Ouais, le monde ouais c'est toujours pareil hein, c'est toujours pareil c'est euh, on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est ici alors quand je dis l'économie en france bon bah il ya le monde en face donc ça c'est les influences mais c'est également le côté négatif, on va regarder ce que c'est. Ici, bah, il continue à avancer. Donc, il continue à aller dans le mur. Hein, du fait d'un idéal euh, complètement fou, quoi. On va regarder un petit peu ce qu'on a en face. Donc, l'économie en France, pour l'instant, on va dans le mur. Bon. Alors, ça, c'est... D'accord, c'est la, la, la, ce, ce que je voulais savoir. C'est les questions financières, ici. Les questions financières, donc euh, l'euro, hein. Là, ils vont, chercher. Ah, ils vont chercher des possibilités, mais euh, ça va être extrêmement difficile. En fait, ils sont en train de chercher des solutions qu'ils ne trouveront pas, parce que c'est trop tard. Et là, il y a bien la monnaie, ici. Alors ça, c'est le monde. Pour moi, c'est vraiment la zone euro, ici. On va regarder. Voilà. Comment faire pour rééquilibrer les finances et puis surtout pour restabiliser l'euro Comment faire Ben, c'est là, il n'y a pas. Il <rire> n'y a pas, on ne peut pas. C'est la pauvreté qui arrive. On ne peut pas. Bon. Donc là, j'étais plutôt partie sur l'économie. Finalement, je... c'est plutôt les questions financières qui ressortent. Euh, là, on va regarder un peu. Ouais, ben... Ben, c'est pas très bon tout ça, parce que ça veut dire que là, on est obligé de tout laisser, tout laisser derrière soi. Il y a, il y a quelque chose de nouveau, là. Il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Un nouvel as de coupe. Ça fait penser à un nouvel euro, moi, ou à une nouvelle monnaie. Il y a quelque chose comme ça, là. Attendez, on va regarder ce que c'est. Une femme qui arrive, ça, ça, ça c'est Ursula. Alors, au niveau financier, ils nous prépare quelque chose de nouveau et qui est caché encore. Hein D'accord Donc, je dirais bien qu'au niveau de, de l'euro, bah, ils ne pourront pas rattraper ce qu'ils ont fait. Donc, ça va continuer de se casser la, la figure pour rester poli. Et que par la suite, il y aura autre chose mais qui est encore caché. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Est-ce qu'ils vont nous mettre en place une nouvelle monnaie Ouais, alors... Il y a une redistribution ici. Donc est-ce que c'est une dévalorisation cette histoire? Ouais, non mais ça se casse la figure, c'est pas possible ça. Hein. C'est pas possible, hein. ça se casse la figure. Hein. C'est la, la fin de la monnaie, c'est la fin de l'euro là. Ils sont quand même en train de mettre autre chose en place, mais là j'ai pas plus d'indications. Et là, ça me montre simplement... En fait, ça me montre qu'ils ont trop distribué. Je vais te comprendre. Ils ont trop distribué, ils ont trop imprimé de monnaie. Voilà. Tout le monde voulait de l'argent, donc ils ont donné, donné, donné. Ça se casse la figure. Bon. Donc, au niveau de l'économie, forcément aussi. Hein. Ça, c'est... C'est clair. Ben oui, le Vlad, lui, il est content. Hein. Voilà. Et ça, c'est l'Europe, hein. Qui porte un fardeau bon, bah écoutez qu'est ce que je vous dise hein c'est toujours les conflits qui continuent et le diable qui en profite ouais non mais bon les amis pour l'économie c'est la cata point il n'y a pas de discussion c'est mauvais c'est mauvais on peut pas le nier c'est la cata et en plus au niveau de l'euro c'est la cata aussi ça se casse la figure c'est sûr euh, toujours les questions de conflit ça continue et euh, bah, l'Europe continue dans son aveuglement. Bon, Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment ils vont, comment ils vont faire si l'économie se casse la figure. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire euh, Parce que là, ce n'est pas possible. Hein. L'euro se casse la figure, l'économie, il n'y a plus rien qui marche. Euh, Qu'est-ce qui va se passer On va regarder si on peut avoir un, un, quelques indications. Ici. Alors là, attendez, il y a plein de cartes qui sont retournées. Donc, quand il y en a trop, ça ne sert à rien de regarder. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie Là, c'est l'indépendance et la prudence. OK. Que, comment on va faire Comment on va faire quand Il n'y a plus rien qui marche. Comment on va faire Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie Mauvais présage. Bon, ça, c'est les maisons. OK. Mauvais présage, ça peut être l'Elysée, éventuellement. Ouais. Ouais, ben là, là par contre, il y a la grogne. Là, la grogne, je l'ai. Donc, il va y avoir une colère populaire. Ah, ben là, je, je le sors. Et ça va bien être en relation. Alors, pour moi, la maison, c'est je pense que c'est l'Elysée, parce que c'est un château, hein, avec le chemin de croix pour... Euh, pour euh, qui vous savez. Ouais. Là, on le sort. Bon... Mais il va falloir vraiment attendre que tout se casse la figure, quoi. Hein. Alors, comment ça va se passer au niveau de l'économie Je ne vous dis pas euh, l'automne, l'hiver qu'on va avoir avec euh, les mi termes enfin donc les élections mi-mandat, etc. Je ne vous dis pas tout ce qui va se passer. Un tromperie. Des choses mises en lumière. Des choses qui sont. Euh, qui commencent euh, bon. Ils se mettent en route on va dire ok alors on va regarder alors l'amour le sphinx ouais non mais <coughs> il y en a certains qui vont devoir rendre des comptes hein. ça c'est sûr le fantôme il y a un changement rapide ici bon l'économie pour l'instant j'ai pas Je sais pas, mais je vois que le gouvernement devra rendre des comptes. Ouais, donc là, il y a bien. un hein, on va regarder ce que c'est que ça, parce que l'amour, bon, ok. Mais il y a aussi des disputes. Ouais, non, mais il va falloir qu'ils s'expliquent. Alors, quand je dis il, c'est le gouvernement. Il va falloir qu'ils s'expliquent par rapport à leurs idées, là. Hein, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Là, ça va plus marcher. Et là, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, une alliance. On va regarder un petit peu pourquoi j'ai le cœur ici. Le cœur et les étoiles. OK. Là, c'est les réseaux. OK. Bon. Là, ben, Je dirais bien qu'il y a des gens qui vont, qui vont se, se mettre en réseau. Donc des réseaux, alors que ce soit les réseaux sociaux ou les réseaux autres, qui sont un peu dissimulés, un peu cachés, mais qui sont euh, positifs. Donc il y a des gens sincères, on va dire, qui vont s'organiser. Hein, c'est un peu ça que je sors, moi. Qui vont prendre la décision de s'organiser pour combattre. Bon, ça c'est une information intéressante, enfin, je trouve. Hein. Ici, au niveau du gouvernement, ils vont devoir rendre des comptes. Là, euh, parce que là, il y a eu tromperie. Hein. Ils ont trompé euh, les, le peuple. Donc euh, là, il va là qu'il s'explique. Alors ici, on va regarder un peu ce que c'est avec l'histoire de fantôme. Alors ça, justement, c'est l'Elysée. Alors qu'est-ce qu'il vient de faire là Un projet. Un projet financier. Ok. Qu'est-ce qu'il vient de faire là Un projet financier. Ah oui bon bah il euh, y en a un qui va aller se mettre euh, en retrait là hein ouais ça c'est euh, monsieur euh, monsieur caligula qui à mon avis va aller se planquer <rire> très certainement dans sa tour il va se mettre en retrait alors il va nous faire des lois il va aller faire, faire des lois, à mon avis. Mais... Euh, attendez, regardez ce que c'est. Des, des trucs encore en dépit du bon sens. Hein. Et qui ne vont pas passer. Ça, c'est le harcèlement, éventuellement. Hein. C'est une très mauvaise carte. Hein. Donc la, la, la façon dont il va réagir, Caligula, c'est de mettre en place des nouvelles lois. Bon, seulement ces nouvelles lois, elles vont pas du tout être bien accueillies. Du tout, du tout. Voilà, ça va être notamment au niveau du travail, les nouvelles lois. Et pour faire un changement de société. Hein, il, il, en fait, il veut tout casser pour tout refaire, lui. Bon bah tout ça, on a compris. Hein. La manip, c'est de la manip. Et en plus, il va. Ouais, ça, ça c'est la stagnation. Ouais, non, ça va, ça va servir à rien. C'est brasser du vent. Et de toute façon, ce sera très très mal, très très mal perçu. Donc la façon dont il va réagir à la cata économique, c'est mettre en route des lois. Sauf que euh, ça ne passera pas à mon avis. Hein. Mais il y a des choses que je ne peux pas révéler. Bon, c'est la fin pour lui. Ok. Alors ici, on a autre chose. On a quelqu'un qui prend un peu le gouvernail, donc il prend le commandement. Et il y a une alliance ici. Donc il y a des changements. Alors quand je dis une alliance, ben, c'est certainement plusieurs personnes hein, là qui vont reprendre les rênes. Ouais. Donc il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Regardez le magicien. Donc quelqu'un déjà de beaucoup plus intelligent euh, qui va arriver même rapidement, hein, très rapidement. Alors rapidement mais avec le temps. Bon, ok. C'est inscrit dans le temps, on va dire. C'est inscrit dans le temps. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais quand Ben oui, mais quand Pfff. Oui, mais quand Ah, ça peut être en 2023, hein. Ouais, c'est pas impossible, ça. Et ce sera vraiment parce qu'il euh, y aura du chaos, mais un chaos monstre. Monstre, monstre. Et c'est vraiment là qu'il y aura des grands changements au niveau du destin. Ouais. Donc, encore une fois, métamorphose, hein. Alors, ça, c'est quoi ce sera au moment où il y aura le, le, le total chaos. Voilà, le chaos total. Le total chaos, c'est plutôt allemand. Hein. On met l'adjectif avant le, le mot, le nom. Donc, le, le chaos total. Et c'est là où il y aura un changement. Je ne sais pas si on peut avoir une idée de temps. on va regarder. Alors, le 3... Ah, c'est marrant, c'est en relation avec l'étranger encore. Le 3, alors le 3, moi, ça fait quand même penser à 2023. Hein. Hmm. C'est des choses qui viennent de l'étranger. 66. Quelqu'un de puissant. Et qui sont d'expérience. Là, il y a une femme qui intervient. Alors ça, c'est Ursula avec la soupe. Je pensais que c'était l'expérience. Ça peut être parfois une nouvelle expérience. Non, non. Elle, elle va avoir des gros ennuis aussi. Hein. Des gros, gros ennuis, euh, la Ursula, là. Là, euh, l'éclipse, c'est la fin de son règne aussi. Là, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui est puissant. Et ça va être aussi en relation avec l'étranger. C'est amusant parce que ça, je me souviens, je vous l'avais sorti il y a des mois et des mois de ça. Qu'il y aura un changement en relation avec l'étranger. Est... Alors, est-ce que c'est Vlad Parce que c'est quand même un dragon, donc c'est quelqu'un de très puissant. Hein. Qui c'est celui-là il, des... il va y avoir des accords ou des communications euh, ouais, c'est dans les étoiles. C'est comme s'il allait y avoir un, un accord secret là. Non ah, mais c'est l'ours, bah voilà, je l'ai sorti. Bon c'est Vlad, il va arriver dans l'histoire. Alors il euh, y a, en fait, on a vraiment l'est et l'ouest, hein. mais les deux en fait, les deux, que ce soit le canard ou que ce soit l'ours, on va dire, ces deux là ils vont intervenir dans notre histoire à nous, en Europe. C'est ça qui va provoquer le changement. Parce que les deux, le canard va reprendre le pouvoir via les, les, les mi-mandats, très certainement, malgré les oppositions. Et l'ours, bah, on sait très bien qu'il a les cartons. Hein. Ce sont ces deux-là qui vont interférer, qui vont agir et qui vont faire qu'il va y avoir du changement et qui vont, à mon avis, provoquer la fin de celui-ci, là, j'ai pas ressorti d'ailleurs, <rire> mais qui sort très souvent en marionnette. Hein. et euh, donc euh, voilà quoi. Mais il y a des choses qu'il faut pas trop révéler non plus, hein. ok. Bon, donc voilà. Donc euh, l'économie, ben bah, euh, c'est la cata, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui va intervenir par la suite qui va remettre de l'ordre dans le chaos. Donc il faut garder espoir. Bon, alors ça veut pas dire que on sera tiré d'affaires parce que je vous le dis, hein. Attention, hein, en 2025, moi, je vois un autre problème. Mais bon, je vous en reparlerai euh, plus tard. On va faire déjà les choses dans l'ordre et on va regarder fin 2022-2023 où là, vraiment, les choses vont énormément changé. Moi, je vois quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. D'accord Voilà. Donc, euh, ben, prévoyez en conséquence pour vous pour passer la période difficile. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Au revoir.